Si on avait à faire un résumé rapide, on s'entendrait sur le fait que tous les experts dans chacun de leurs industries disent la même chose. Ils disent que le plan actuellement proposé par Glencore pour la fonderie Horn n'est pas assez ambitieux, on peut faire mieux, puis si on ne fait pas mieux, on a des risques graves à plusieurs niveaux. Les médecins disent qu'on a des risques graves sur notre santé, sur la rétention et l'attractivité des médecins. Moi-même pour l'économie. Avec le regroupement des entrepreneurs, on vient dire il y a des risques économiques la dévitalisation, des risques sur la valeur de nos maisons, de nos entreprises, sur l'attractivité de nouvelles main-d'oeuvre et la rétention de celles actuelles. Lucas est venu dire on peut faire mieux que la norme, il faut juste être innovant. Les jeunes sont sortis, même les jeunes sont venus dire c'est pas trop vendeur ce qui se passe présentement. Pourquoi je resterai ici après mes études? J'ai toute ma vie en avant de moi là. « C'est pas ici que je veux faire cette vie-là si je pourrais être malade. » Puis je les comprends. On a l'association des nouveaux arrivants qui sont venus dire « C'est pas ce qu'on nous a vendu pour nous attirer ici. » Puis on n'a pas trop le goût de rester. Et pourquoi qu on, on recommanderait ça à d'autres nouveaux arrivants? On a des experts en gouvernance, en éthique et en corruption internationale qui portent main forte en nous disant « Ça n'a pas de sens. Faut agir, faut avoir un meilleur plan. » On a la culture qui est sortie en disant ça a des graves conséquences. On adore tellement vivre à Rouen à cause de tous les festivals, mais si on n'a plus personne pour les produire puis plus personne pour être sur la scène, ça fait une différence sur la vitalité de notre communauté. En fait, on peut faire mieux. C'est possible, je vous le garantis. Puis La première étape, c'est simple. Il faut aller via la consultation publique, puis dire qu'on veut un meilleur plan, puis qu'on n'accepte pas celui-là parce qu'on a trop peur des conséquences graves que ça a sur toute notre vitalité et notre communauté. Merci.